Bouakale, commune, Pétionville. Moun belville fait décabesse sous divers bandits, base et barrière, qui n'en tête, qui tête, les chefs de gang, vite l'homme, a 8 mai 2023. T'a y gros tension, le canapé veille, y lundi à tout, côté population, tap manifesté contre transfert responsable sous commissariat, Jean Wilnick, protestateur, y'a t'éboule, caoutchouc, Créé gros embouteillage sous route là. Différent qu'un criminel, chef gang nous trop qui n'abat grand griffe dans la Tibonite. Selon dernier informations, as fait voile pour pays sans chapeau après fielité pété peuple haïtien. Le moment m'a parlé ensemble avec ou là. Selon divers citoyens en nan zone, c'est que l'État a glacé la morgue quatre nouveaux blindés arrivent dans pays à hier lundi 8 mai c'est un avion militaire américain qui poteo dans aéroport tout c'est louverture qui vient renforcer capacité PNH là ministère justice finalement mette commissaire gouvernement Gonaïve la sera Gasius sous côté se met Moïse Deristin qui remplacer a une décision qui prend après ministre une décision qui prend après commissaire Gasius te fin libéré président des bandits cocorates sans race qui relèvent Williams Raymond. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, commissaire gouvernement, go là. Considérez-les toujours chef paquet, go naïve là. C'est ça le fait qu'on est sur les réseaux sociaux. Et c'est là tout lié après prendre que le révoquer. Il pourquoi a pièces dossier dans le Initiative citoyenne pour changement, cité soleil. Tête. Exprimer tête charge qui gagnait par rapport ensemble avec conflit armé capra poursuivre dans cité Soleil qui déjà portait aller plus passer sans chrétien vivant coordinateur ICCS là et Ranel fameux mande la pepe dans mitan de groupes Cap coup bal. de balle. Ouvrier factorioté pile béton, ailleurs l'India, dans l'idée pour exiger ajustement salaire, accompagnement social, pour citer ça seulement seulement. Ouvrieroté marché, sorti devant PAC industriel Sonapi, rivé devant Ona, Delma 17 là, la, la police t'apprend à manifestation ça, avec gaz lacrymogène. Environ une dizaine d'organisations doivent monde coup, POHDH, FJKL, RNDH, BAI, dénoncé Manève, consultation gouvernement fait sous décision CSPJA qui vient pour ensemble avec dossier certification yo. Dirigeant POHDH, Alermi Pierre-Villus, yo qui parlait dans organisations Sayo, yo des mants-sa qui visait enterrer processus certification CSPJA. Ancien premier ministre Joseph qui tape réagi sous scandale corruption en diplomatie haïtien dit le regrette scandale ça éclaté il souhaite la justice nationale ou international fait lumière sous dossier ça mesdames mademoiselles et messieurs bienvenue dans le journal tout haïtien connecté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 Zami Paul Foucault qui rentre la caillou pour yon l'autre édition spéciale. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, mouvement Bois Calais continue vill, Yer, à pousser Bichimel dans diverses villes, dans le pays d'Haïti. Hier, dans Pétionville, Moun belleville arrivé font bel coup sous base nèg vite l'homme, gang craser barrière, Messieurs Sayo qui t'a tenté rentrer dans la zone pour yon féniche. Moun Belville qui fait filet manchette, yon te besoin côté pour yon exercer pour yon, et eh bien yon tombe sous ti, Messieurs ça y est et selon divers citoyens en zone divers cas à dans non moment opération ça tape fait. frère maximum cap n'a débarqué dans le département la tibonite nous trouve payons présumé chef de gang dans la tibonite qui fait partie de base grand griffe ta févroil pour payer son chapeau et bien frères et sœurs bien aimés selon déclaration quelques citoyens en zone qui parle ensemble avec nous, ça qui passait. Depuis le week-end, bien chef de gang a tombé. Donc, il y a des gens qui fait qu'on est. dans un morgue ensemble avec cadavre-là. Ils ont cadavre-là. Ils ont ont Pa algade ki yes, yo vin metteye. Et puis sa qui passe, yon fin tepe visage la, bien tepe, yon mettele nan mog, et puis yo pran clé mog la, yon ale ansan yo Yon kite misye ap glase la, donc, misye nan mog, met mog la, pa kalgade, ka parce yo fin mette la, après sa ou pran kle a, yo al fè wout yo. Donc, nou koné, pa borisite, Bandi, yo, pendant le dernier moment, yo, là, yo utilise un pile, un pile technique, un pile tactique, pour que yo capable de faire diversion. Josneval. Merci, famille, parce que yo toujours été connecté. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gros tension dans le canapé vert. Eh bien, y avait 5 ans. Peuple la fâché a prend la ri en pile kaote chouté boulet à cause de eh annoncé et bien chef police la france lb t'a prend décision pour transférer et eh bien inspecteur qui était dans zone nan sou sous-commissariat m'a rappelé au peuple haïtien nan jour passé c'est que moun canapé vers c'était devant commissariat que était arrivé exécuter 14 bandits qui étaient sortis dans base timacac donc en pile question à poser, pour qu'on ait, est-ce que c'est parce que chef la pas prend. Gros, gros décision contre moun yon qui tape mette bâton sous bandy qui fait yon ta choisi transfert. Nous connaissons pas, Borisit, dans le pays d'Haïti. Depuis qu'on autorité si tout dans la police a bataille contre gang, eh bien, qui sa qui prend le passé? Chef en lè, lui même kap protéger gang A se, yon a gang yon fon sel. Eh bien, ils souvent pris décision pour transférer ça. Dans le pays d'Haïti, ils pas transféré parce qu'ils ont des capacités pour aller services service de l'autre côté. Mais c'est quand on se koto ta service là. C'est ce tellement dérangé les pour tellement mettre des bandits dans la zone. Sous compas, ils n'ont pas qu'à venir faire ça. Comme étant donné, les bandits, même souvent, ils ont un contact direct avec l'autorité qui pire au passage là. C'est gado, gado, transféré, quitte Port-au-Prince, ils ont ou voyage. Jouque Jérémy. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous sommes capables de regarder cette vidéo, comment ça a dans le canapé vert, hier après-midi. Donc, population en fâchée. quest ce qui parle comme ça? Pour y aller. Parlez-vous Donc, la population a été levée, camper, fâchée à cause de décision qui prend pour que vous transférez inspecteur sous commissariat. Canapé vert Donc mesdames mademoiselles et messieurs, il y a une situation n'a continuer suivre pour nous connaître comment canapé vert levé matin. Plusieurs centaines ouvrier ouvriers ensemble avec ouvrières te foulé béton dans lundi 8 mai 2023 pour exiger comme salaire minimum 2500 gourdes. Eh bien peuple haïtien ouvriers pas de fait bac dans mouvement ça jusqu'à ce que l'autorité yo prend toutes mes nécessaire pour satisfaire satisfaction. En outre de yon reportage ensemble avec Kenan Danger. Face à la crise socio-économique qui a fait face, plusieurs centaines ouvriers à couvriers prennent l'arrière bien bonnet journal lundi 8 mai 2023 pour continuer dénoncer la situation difficile y a fait face. Ouvriers sa yo te sorti devant son api qui te été devant Devant ONA sous yon mouvement qui n'a pas arrivé à terme limite. Ouvriers, yo. ne pas baissé les bras. C'est l'autorité, dans le pays d'Haïti, qui est là, qui est là, qui est là. En tant que citoyen, pays, là nous regardons la situation géopolitique que même nous vivons. Nous nous disons, même nous-mêmes, pour nous aller travailler, Nous sommes en bas de la misère nous sommes dans le quartier, nous sommes dans le quartier. Nous avons subi le viol, nous avons subi le viol. Nous nous disons, nous avons pris la rue nous dire que nous sommes dans minimum que nous sommes là. Ouvriers, déclarés, a fait toutes ces maintenant dans la rue. Si autorité yo, au niveau ministère, affaires sociales, sans sans compte. Patron facteur, si pas pris Nous investissons la rue parce que nous estimons que la misère, la richesse, problème insécurité affaires à de pays, Nous mobilisons pour nous exiger l'État de nous, pour mettre la paix, sécurité dans les pour sortir la populaire pour pour qui pour il y a dans le ça prend une cause à tout ce que nous sommes obligé de retourner parce que nous ne pouvons pas recevoir une finir. C'est cause de sécurité qui fait que les ouvriers pas prendre la rive. je pas travail à temps. Question de gaz qui a machine machine qui augmente, augmenté sur C'est vrai, nous avons un salaire réel, un salaire vital, un salaire qui permet à ce que les ouvriers ne de faire face avec la situation actuelle Parce que c'est nous-mêmes, c'est à travers ça que nous faisons. Nous payons les fois de plus Manger, nous payons des vêtements pour nous mettre sur nous pour nous travailler, nous payons des machines. Et nous disons, avec le gouvernement actuel, pour faire rapide ce qui est possible pour permettre à ce que nous voulions travailler. Il y a une situation qui est une autorité qui est en primatif à travers le ministère de l'Affaires Sociales et de là Sans compter le patron de pour accompagner. Si nous ne pas jouer une solution à la crise, il devons continuer à reprendre et puis, Porto prince Haïti, qui est en danger, taxe 509. Merci, Kenan. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, moi, je ne suis pas marié. Je ne suis côté pour dormir. Après 15 ans, je suis acheté un terrain en Canaran. Bon Bandit fait quitter le secret des espoirs, ouvriers. Eh bien ça qui dénonce situation difficile l'a en dirait à cause li pa ge moyen pour vivre malgré lap travail nan factory, me l'a travail dans factory mais pénitence l'argent l'a touché a li pa en pour satisfaire ensemble avec besoin dans sens ça li mandé autorité autorités yo pour prendre responsabilité pour augmenter salaire ouvrier yo en tendant nan micro ken en danger pour faire un cas de pour Après qu'ils sont là, c'est un cas de mal. malade, mal visité. Chaque jour, il a territoire La police, ensemble avec le bandit, on a de sécurité. Je mets tout chat. Chatouille, innocent, tout est vivant. Il innocent, oui, nous sommes tous. Ce qui t'aime qui te tire, je pour dormir. je dormir. me faire Je ne vais pas Je ne pas Je ne Je pas je ne peux pas de je suis pas capable qui est que je ne pas pour que je pas capable de dire que vous que je je je pas de pas de non, facteur m'a sur Imaginez que je avez la pour faire tout plier. pas machine. pas de machine. non n'y là, ma eu 10 sur 70, 70 ou 60 ans. Nous, nous, nous, nous, nous sommes de la machine. Nous, nous la Nous, machine. Nous, pas de machine. La police, dans la rue, nous voulons faire 20. Nous, nous n'avons pas la police. Mais, charge la petite réelle. Nous perdons des machines. Nous sortirons de la machine. Deuxièmement, nous sortons de la Ariel nous comme machine. C'est Ariel qui comme C'est Ariel qui a gaz là, C'est Ariel qui cause comme machine. Il a comme Les Il a comme 60 dollars même Il une que 60 dollars même Il une je la machine. Imagine, on m'a payé 600 dollars. Il travaille pas quand il vient avoir semaine là comme. Ils ne l'aiment pas au monde. 600 dollars. 600 dollars pour semaine. On ne peut plus travailler. On ne peut pas dire Non même. Laisse comme ça. ça 1000 barbouzes, un bar de Marie. Barbouzes, c'est grâce mon Dieu. Comme Madame ministre l'a dit, rien qu'il veut des Moi même, moi c'est un monde. Nous avons 15 ans de facturé ou 15 ans marchant fiscalité. L'idem pas caper Madame nous a dit le territoire. perdu Moi, je m'en à madame pour nous faire nous, qui nous dit Canaran, pour nous récupérer le territoire. Parce que n'y a pas de facteur. c'est Canaran qui a c'est Onarville, c'est Jérusalem, c'est Matisse, c'est Cafou, c'est la ville d'ouvrir l'été, c'est la ville d'ouvrir l'été, c'est tout le monde qui a été fait, tout le monde d'ouvrir dormi, Nous n'allons pas de paix. Nous demandons demande madame. Mire justice ça pour lui de où qui ne va pas vers à la traca pour laver caïte papa pendant mini justice là dit il y a des territoires perdus défendre tête nous mais yon pas suspendre compter sous lui pour comment on était capable retourner la caïe à la ça c'est non un mouvement qui bâtit socialiste qui préfère, qui fait présentation officielle, il y a lundi 8 mai, a, mission patissa, c'est à défendre intérêt population, qui abandonné sans ses kou personne, d'après porte-parole patissa, qui c'est ésaillé, bocha qui soutenait mouvement, bois calé, à population à lancer contre gang à Dirigeant politique, l'a souhaité mouvement, ça orientait tout côté gang yoye, gang à ça ou gang à Pour plus de détails, mesdames, mademoiselles et messieurs, Anton et eh bien Esaïe Bochard, Namiko, TAC 509 Yon peuple qui sont en défense, c'est normal pour le défendre tête. Yon peuple qui est en no misère, c'est normal pour le défendre tête. Yon peuple qui est no en chômage, c'est normal pour le défendre. Tout assemblées, rassemblée. Je dis à nous plus jamais ça nous ne sommes pas en bataille pour nous faire un pouvoir, mais nous sommes en bataille pour nous faire un pouvoir. Nous sommes en bataille pour nous faire un pouvoir. Nous sommes en bataille pour nous faire un peu pouvoir. Et vous avez quand arrivé là, garçon L'État a abandonné le ghetto. L'État a abandonné la vie professionnelle. L'État est irresponsable. L'État n'a pas assumé la responsabilité parfait plus sécurité jodi a son question de braqualer braqualer a pas qu'a seulement pour mon a sa mais voilà le monsieur dame dans gaz voilà le monsieur dame dans bac yo qui kebé do la peuple la pa vrai bayi voilà le monsieur dame qui porte manger yo qui pa vrai descend manger bay population ka mourir dans ghetto pour raison ça à la sortie plus jamais les rapprocher Bon côté à malio lui mandé l'état si ganyel depuis plus passe de de 37 ans qui pas jamais de responsabilité au comme ça que fait me confuse <rire> c'est parce que ça que t'es passé avant ce même discours à au et puis qu'on y a là, mon lot de parti a lassé, on politique, l'état mangeait. Mais pourquoi j'aime gros parti politique qui dit, eh bien mes décisions après pour nous commencer planter la terre pour gérer. Mais l'état s'y pose et ben il me dit non, l'arme confuse pour aider le peuple à manger. J'osier à l'assommander, je vais me que la responsabilité pour le bien du peuple à manger, pour le bien du peuple à sécurité, est-il pas capable? Oui, mais simplement... Qui est ta, qui est ta garçon on pas fait plaisir qui est ta nous qui gass, faut pas ici avec nous hein. qui est manou... <rire> qui est nous manger à la sécurité? Pourquoi nous prenons nous puis qu'on y la sécurité? <rire> qui mange? Bon, pas oué, madame Bozil qui font le gouvernement un jour passé, qui le grand goût. Actuellement, bon, bi, la bien mange au Bon, l'état, son l'état, manger dans le A flanquer responsabilité, nous pour nous planter, et nous l'état pour nous manger. la traque pour la A la librement sans aucune inquiétude. Pour sa fête, il faut que le chef de la police responsable, s'il n'a pas qu'à assumer la responsabilité, dans pas sécurité, eh bien, nous, nous demande de démissionner. Alors, la il faut que si nous allons à l'école, dans toute la une d'esprit, il faut que la population ait de une assistance sociale, et c'est à tous les niveaux. Il faut que les gens joignent le projet de l'eau potable. Il faut que les gens vive dans toute la une d'esprit. Faut <laughs> que les ka vin la ville, faut que les gens viennent de la ville. Pour ça, il faut que l'état gens viennent de prends chèque, nous! Où est-ce l'État? Qui l'État? Bois le lié! Bois le garçon! Qui l'État? Et eh, 20 mois, il y a la ri. Ah oui, 22 mois. Il y jamais de sécurité? Où est met que l'État? Avec gang, il et fin des tout pour pouvoir. faut pas ici avec nous, garçons. Hein? Si l'État va pas le de qu'il a découvert, il est mm. démissionné. Hey, j'ouette, hein? qu'on dit Ariel. Ou Ariel a démissionné. n'est pas nous-mêmes qui pouvons retirer le mot hein? ouais. de, la de l assement. L assement ça, Nous-mêmes, aujourd'hui, nous lancement, lancement ça qui c'est une énergie qui prend comme un oxygène. Amen Monsieur, <laughs> à la trakaboul avec Haïtepap, les gens qui tellement que gens qui m'a pour oublier Parce que les qui gagne à toujours mourir dans poto. pot. Les gens qui s'il vous plaît, mais non C'est vrai que de loi difficile. mais gens qui ont raté dans la kay nou kabrit qui gan mourir met mouri nan poto depi se politiciens gvin toujours toujou pour parler pou moun ki nan ghetto tandis que mon dieu papa des jours un jour zafè moun yo vin pi difficile toujou au oh papa tandis que chaque sac vini e gardo gardo waye wole yo gen achete kay yo nan hotel yo ap depense 2 de 300 dollars américains. oui André michel tu te souviens papa isien. moun c'est toujours a parler moun ki pi mal yo pour les gens qui sont mal dans le ghetto, il de jour des jours à jour, il plus difficile pour les gens. Nous sommes confus. Nous sommes confusés. Les gens qui ont des populaire, prennent la responsabilité, apprendre à à ramasser les à côté, retirer fatra parmi nous, parce que trop de pénétrer pénètre la nous, Trop de rèvres à la traque ou la vie. Trop mouches politiques posées sous nous, si aujourd'hui il y a des gens qui parle pour Si aujourd'hui il y a des parti qui semble avec vous. Voilà, je font un parti politique, mais pas ici. Je un parti politique, oui. Chris politique, oui. parti politique, là. OPL, non. Vous organisez ce que les OPL déjà. Mais moi, vous ne signifie même pas ça OPL pa m n'a vle di organisation poche l'âge. Débouvle rentré par un problème, organisation porche l'âge. ça m'a fait, a fè. Non, m'a klere, m'a tout klere. A yon une série de moun ki vini divers, diverses ou c'est franchement, c'est toujours konsa m Oui, nou pral bataille pour moun nan mais combien de fois kon nou wè nou nan quartier, on a nettoyé, n'a retiré fatra. Combien de fois nous a fait formation pour moun pour nous dire mais comment pour eux vivre? Combien de fois moi nous vinn en tant que parti politique pour dire moun yo et bien là nous fin mangeon graines orange. Prends prend graines mais mettel non ti tisha, sachet planter l. Là nous fin mangeon citron, prends graines mais ça pour nous faire. Ça arrive pas gros mots ça mais on peut utiliser on vieux bout de kivette pour planter pied citron ça. On va jamais fait ça mais nous le palais nous va défendre peuple là le palais eh bien, y a des gens qui semblent avec eux, ou abdomen, même côté cochon. Faut pas ici avec nous là-haut. À la traque. Parce que l'une des raisons qui veulent créer à l'assaut, c'est parce, mm. la parce que nous sommes dans matrice qui est tout. L'une des raisons qui veulent créer à c'est parce que nous sommes des réels. c'est parce que nous sommes des Nous sommes Mettez-moi avec nous, rejoignez-nous dans la bataille, bataille pour bien-être parce pour nous de des bataille pour changer de condition la vie, bataille pour payer À la sécurité. Alors, les possibilités pour que la élection, mais il faut que nous mangeons élection Ce n'est pas avec nos KFP qui contrôle. Ce n'est pas avec nos qui créer l'électoral, ni champion électoral. Dans sommes sens, il y a des gens nous connaissent qui sont véritables réserves de la société. Même si on Madame Aniga, mais nous-mêmes, nous m'a démontré à nous. nous est... Qui est-ce qui grille, madame? Madame, madame n'a a grillé tête <laughs> Madame n'a a grillé tête-là, mais <laughs> ça a été ben, Avec si papa sien, nous m'étrions confiants. Elle m'a dit qu'il 50 ans de ses parents, qu'il y a un bon matin quand j'ai eu place dans le gouvernement et pour l'évateur. <laughs> Parce que pas gagner une sécurité, pas parler de KFP. Pas gagner une renvoût, pas parler de KFP. Pas gagner une inflation à monter plus de 50%. Je dire, on va parler des Il y a une grande bagage qui va parler de sécurité, stabilité politique. Mais les gars, contraire, nous manquent purement et simplement des de sa ça à la tracade la l'avec était dans ce petit pays. Madame, Mademoiselles et Messieurs, dirigeants organisations connectées, Haïti, Evans Jean, qui était supporte par Parti Socialiste à l'assaut, so, fait qu'on est, eh bien, pour y veiller un jeune leader politique, yo émergé pour payer pays capable de société à cause... Occasion pour Evans Jean dénoncer l'irresponsabilité autoritaire dans le gouvernement qui la cause cause ce peuple qui est obligé à défendre tête. Les conseillers de population ont pris précaution pour innocent ne pas payer pour coupable dans le mouvement de en Entendez Evans Jean ici. Nous dans politique j'ai commencé comment c'est fait donc il y a un pile parti il y a un pile leader qui commencent à terrain hein, pour que y des jeunes partis politiques pour que les jeunes oui. là au niveau du mouvement familial pour que les jeunes oui. là au nan, nan niveau du mouvement de la jeunesse pour prendre la, la relève l'heure arrive pour que donnent changer il faut que les jeunes garçons et jeunes femmes qui viennent prendre la relève pour l'autre haïti parce que ça, nous sommes, là, nous sommes près de 30 à 35 ans. Donc, bon monde a nous les victimes, les qui a le politiquement, et nous en réalité, nous sommes en pile là sous sanctions, en pile là en difficulté par rapport avec la manière qui a fait la politique. Usually, si, nous avez fait mal, vous avez fait mal. Et ça fait aujourd'hui, nous venons en tant que le coordonnateur de l'adjoint Haïti. Nous venons en éviter à ce qu'on soutenir à comme un jeune parti politique. Nous sommes présents sur le matin, nous là, nous venons supporter et chaque parti, chaque jeune parti, chaque groupement de jeunes, mouvement jeunes étudiants, mouvement paysans, mouvement femmes, nous venons connecter à Haïti, nous supporter parce que c'est ça que connecter à Haïti. Nous faisons un autre Haïti, nous faisons un autre pays pour nous faire un autre pays pour nous faire changer les anciens oui, nous, besoin besoin expertise, mais tout ça, yo, qui épinglé, tout ça, yo, qui pas pour Haïti changé, qui n'a qui pas correct, et ben, n'a dit, la jeunesse, là, passer. Moment, c'est moment pour que jeunes, yo, prennent la relève pour faire politique qui propre. Si, me ou c'est jeune, tout pas vrai? Politique économique, politique développement, politique côté que question l'école, question femme, question sociale, en mm -hmm. première nan kaï de charge Nous connecter Haïti, je dis à sa que nous payons présence nous, nous supporter à la comme jeune parti politique, Kavini et toute l'autre jeune parti politique qui vous invite à souper nous, nous à Haïti. N'a présent pour changement pays, ça faut de l'autre parti politique qui prend la relève, qui vient avec l'autre bagaille, monde de bien, monde sérieux, monde qui va dans drogue, monde qui va dans le avec jeune garçon et jeune femme pour détourner attention pour venir bandit, même je sape dans Gonaïve, monde qui va utiliser jeunesse là pour venir porter âme pour venir dans l'élection, monde qui va utiliser mille gouttes, et tout parti jeune ça, jeune femme et jeune garçon. Connecter Haïti à supporter tout mouvement, jeune parti politique, Nous-mêmes, connecter Haïti, nous croyons. Peuple a besoin de sécurité. Ça veut dire, là, si je bien comprends, je focus sur connecter Haïti. C'est que Haïti est déconnecté quelque part. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas. Connecter Haïti, connecter. Connecter peuple haïtien. Si vous connectez, c'est que... Euh, es un gars qui te déconnecté euh, Mais qui sa qui te déconnecté Bon je ne sais pas On avance le partisan Peuple a besoin de avec activité Peuple a de vivre Peuple a envie de vivre L'État c'est le qui doit la sécurité L'État c'est le qui doit garantir sécurité Pour business Pour entrepreneurs, Pour jeunes à l'école Pour jeunes à faire activité pour la activité, l'on nous doit fonctionner. Pour la travail, de nous doit fonctionner. Nous croyons que peuple a besoin de la sécurité. Oui, mais dans l'État, liquide est bagarre à glisser dans mais qui touet pays à sécurité. Nous et peuple a seulement obligé à se bouler tête à la justice. Gloire à Moutémon, ligue de gaé. Nous croyons que nous bagarrions qu'un cas fait la donne. Sauf que nous avons muniô, attention. Pour que vous ne pas de revanche par problème personnel ensemble avec vous Et nous avons la police là tout. arrangez pour que ceux qui des ce qui n'ont pas remettre. Nous avons message clair. Tout ceux qui des qui ont population, s'il vous plaît, jouez avec la police. Même je dit, le Pg, nous avons avec PM, nous avons une commission de es une des armes et des récessions dernier, je regarde un jeune garçon. Un petit monde, pas un jeune, excusez. Non, non, du côté de la Gonav. L'eau coule 9e. Un petit monde près de 14 ans qui est en Galil en 1000. Ça, c'est un jeune qui a pour resserrer dans la société. Pour qu'on travaille de canceling pour lui. Pour qu'on dans la société. Même si on a mis en prison, mais pour recommencer ensemble avec lui. Je demande l'État, s'il vous plaît. Jeunes, 13, 14, 15, 17 ans. Créons un couloir pour vous remettre les Pour vous capables de jouer une structure pour vous apprendre le métier retourner l'école. Parce que c'est parce que vous avez utilisé les et vous avez les ça situation. Et ça vous ne remettre les amis. Nous voyons peuple à la mes amis. S'il vous plaît, comprenez Ne faites pas que vous bien la police et la justice pour vous travailler. Parce que nous voulons un état de droit. Pas l'anarchie, mais nous voulons pas qu'elle change. Yeah. Alléluia, gen bon Dieu. Alléluia, gen bon Dieu, Papa Issyen. Kouloua, qui est facile, il faut qu'elle a Pas la difficile. Passager à propriété machine qui assire transport semac mac à go naïve, yon levé voua, Mandez avec responsable la police là pour assurer sécurité sur route nationale numéro 1 en niveau KFUPEI ensemble avec la Croix-Périsse pendant le week-end. Des mouns mourir dans KFUPEI en bas coup de balle, ça vient et plus passer 30 lot kidnappés, population. Dit comme ça que l'Ipa pas capable encore, c'est pour autorité au fond, Jean mes amis parce que situation est difficile. Entre des désirs venus des petits rivières à la cité crête à Pierrot, taxe 609. Bonjour, Jean-Wilhelm Bonjour, Foucault. Bonjour à tous amis internautes et tout techniciens. Cap tournez bouton pour permettre que le journal arrive dans quatre coins, quatre la terre. En nous informer, situation dans le département de la Tibonite différent par rapport avec l'autre département qui déclenche l'opération Bois-Calais pour déchouquer Bandi, Cap Simédeuil et Terreur dans population. Dans le département de la Tibonite, base Gangrif à Cocorate sans race, Parsi Span, permettent la population de faire de Dieu par rapport avec Zac kidnapping, acte braquage, toute qualité y a fait dans différents localités à travers département, principalement dans communes telles que Larabiognite, à Comillionko, en centre des populations par James suspend plein dans l'idée pour demander moucher l'état, vin poté au secours dans week-end non pour Pipiti, de monde kidnappé par des groupes gangsaïo dans camp par gangriffe au niveau Liangko dans zone de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 Population civile et passager qui a traversé sous son route, si a participé si demandé à directeur général ou directeur départemental pour prendre disposition pour empêcher la population de si victime. En bas, M. Bas Grifio, qui réclame tout puissant pour jusqu'à présent, pas une pièce de disposition qui prend dans l'idée pour permettre que la population soit bien motivée pour déclencher le département de la Tibonite. En pile rumeur pendant ce maintenant, pour faire quoi, chef gang, ça vient en ta mouri, yon information, nous même, nous rejeter à crever demain, parce que sous nous, au niveau ça vient, informer que monsieur bel et bien vivant, a vacué à ak pendant à profiter, informé que yon a un membre dans la gang qui nan, mouri, tout bon vrai, qui pratiquement nan mog, mais identité, pour par exemple qu'on a révélé par rapport avec bandé, qui a bandé, tout figui cadavre, yon mettez-le dans un mog, dans la ville la tibonite et yon empêche, mettre mog même pour chez Tiwa, parce que vous descendez dans la base avec Cléa.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 pour ce maintenant, plusieurs jeunes garçons qui ont quitté Port-au-Prince dans plusieurs bases gangs dans coup 5 secondes, jeunes avec la population, Namborel, avec Chandel qui prend le bois calé subtil sans personne, pas trop est parce qu'ils parfait pas fait trop gros avec ça. population un décrété permanence absolue contre toute bandit qui a déplacé pour quitter la capitale là, pour polluer le département la Tibonite. bonite, dans faire un seul avec base gangriffe qui achète le département, l'argent content la population fait quoi Manchettes au filet. Haché au c'est la police qui a pour mettre fin dans la vie tout gros qui réclamait le département de la Tibonite pour yon qui empêche y'a, qui évacue activité commerciale, éducative, business, tout partout, qui obligé fermé fermer dans le niveau du département de la Tibonite, précisément dans Tirigier, la Tibonite, c'est sous l'autre bandit que la population est obligé de couper chaque jour, puis plus, y a plus, plus, plus puissant dans la communauté, yon. moi c'est Désir Vénès, Tirigier la Tibonite, c'était à pierre Output 509. Merci, Vénès. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, gagné ancien premier ministre Claude Joseph qui était entouré dans le département NIP, journée lundi 8 mai 2023, déploré scandale qui éclatait dans la diplomatie haïtienne. Dans ce sens, ancien ministre a fait étranger a souhaité la justice nationale, ou internationale, et eh bien, capable de faire lumière sous dossier ça pour pini moun qui méritait pini. Claude Joseph te parlé dans Micro-correspondant, nous, Claude Claircin depuis Miragroane. Ce conjoncture, ce situation pays, son plaisir pour moi est là et m'a profité féliciter la presse pour le travail puis à peine dans le département. Dans ce qui gagne avec est avec la diplomatie, je suis vraiment désolé. Je un diplomate de carrière de plus que 30 ans de carrière qui joignent prévocation. Je souhaité diplomate ça, savoir l'ambassadeur et mon bon courage. J'ai espéré qu'ils collaborer avec la justice nationale et internationale pour faire lumière sur cette situation-là. pour fixer les responsabilités et condamner mon individu condamné. Dans ce qui vient d'avoir à moins comme ministre affaires étrangères, on a fait travail. Une fois que m'informé d'un de un scandale dans la diplomatie, on a les qui était impliqué On a rapidement diligenté une enquête qui va permettre que nous avons un rapport de 40 pages. Malheureusement, l'enquête ça l'ouvre un boîte de scandale sa, et ouvre une boîte de Pandore qui fait que nous avons un vaste réseau qui a fait de passeport au monde en des structures parallèles. On fait ça mieux pour me faire, on produit, on travail. Je dis on n'est pas ministre, ça fait étranger encore, moi c'est on l'idée politique. que l'État, gouvernement place il a yo même yo assumé responsabilité et il fait suivi de rapport ça comme me produits. Et c'est important pour y ben crédit que nous produisons un rapport. Qui permettent de qui ça. Mais, dans ce qui est à, ouais, à campagne de que nous avons assisté là, les venons tout de suite après la première conférence pour la presse que nous avons fait dans Port-au-Prince qui en dit pour Ariel Henry tant de raisons. Pour que un autre l'autre gouvernement de consensus national qui pour trois missions 1. Croiser la sécurité. 2. Changer constitution. 3. Organiser bonjour Alex. Nous connaissons la bataille contre le système qui chita sur la capture de l'État, qui chita sur rente, qui chita sur l'injustice, qui chita sur la violence. Nous connaissons ma bataille pour le président Jovenel Moïse, l'injustice. Nous connaissons ma bataille contre l'ultranationaliste et le racisme dominicain. Le système n'a pas fait donc, les gens je connais ça. Nous ne prenons pas en distraction, nous ne prenons pas en diversion. Nous croyons que le gouvernement incapable d'écrire illégitime ça, va pour un gouvernement de transition, mais vraiment un gouvernement de consensus national, pour un pouvoir, pour organiser élections, changer concessions, croiser la constitution, sécurité. ça. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous t'attendez, ancien Premier ministre Claude Joseph qui t'a intervenu sous dossier scandale dans la diplomatie haïtienne. Donc, nous souhaitons bon à fête sous dossier ça. Ancien premier ministre Claude Joseph, dans la conférence, à, peuple haïtien fait qu'on opération Bois C'est une déception pour gouvernement et yon preuve que gouvernement échoué, Il la population à coucou rouge en permanence derrière gouvernement pour forcer le responsabilité dans le dossier insécurité. Claude Joseph, yon autre fois encore, amico an correspondant à nous, Henri-Claude Claircin, depuis Miraguane nder secrétaire de départemental de département Nîmes c'est une preuve que le gouvernement Ariel en ri échoue Son humiliation au gouvernement Ariel Henry. nous nous encourager population pour décréter la coucou rouge permanence la coucou rouge des gouvernements sa permanence dans la rue pour revendication de capable satisfaire nous connaissons une population qui est intelligente. Nous avons demandé pour yo renforcer l'intelligence prend bandit et remettre par la police prend amis remettez remettre par la police mais quand à pour gouvernement ça nous mandé pour yo décréter permanence jusqu'à ce que vous la raison Premier ministre alors m'aborder sur la première question ça enquête la faite en août 2021 Mon qui était responsable pour faire enquête là c'est directeur général du ministère là, des Affaires étrangères. L'autre c'était c'était le responsable de la direction consulaire en d'un ministère. En août 2021, aider votre former. Pour qu'on nous ait, c'est en pile, en pile ministère, gagnez-moi béni. aidez Et, Et c'est ça qui panique. Mais avant, aider pour coexister en août 2021. Merci. À vous. Vous avez parlé de l'opposition qui bon, Vous ne pas oublier l'objectif de la conférence de presse là jeudi, l'éclair. Gagner toute une campagne pour détourner l'opinion publique là, qui est déjà mobilisée pour faire gouvernement illégitime. Décrire un populaire là dans les raisons. Mais moi-même comme ministre, je vais exemple moins bas. Il y un monde qui est cousin, qui est impliqué dans scandale, on l'a évoqué. On l'a immédiatement. Et deuxièmement, font rapport, rapport à épingler. Donc, les clairs sont exemples exemple que tout homme d'État qui, pas chita, pratique le favoritisme, clientélisme et le népotisme, adopter dans l'exercice fonctionnel. Alléluia, mon Dieu, son diplomatie famille Papa ici <laughs> Son diplôme, famille nous gagne, ça te gagne cousin, l'autre la te gagne sel, ça te gagne madame, ou à trac pour la été ou dans ce petit pays, papa ici. Ce moment pour nous la prier, mesdames, mademoiselles et messieurs, parce que nous connaissons un moment où nous avons besoin de bonjour la prière pour être capable de continuer à exercer pour nous tout, filer les tout pour sécuriser tout. Parce que mal malheureux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mmh. Ça, vous décolle, c'est pas ça. Amen. Comme vous commencez à faire des batailles. Et vous faites carrément des batailles. Et vous n'êtes pas supérieurs. Vous avez juste un torturé. Vous avez juste un mal. Alléluia. Les mondiaux frappent bien la terre. Coupent Green Bandia. Arrêtez, sachez. Ils ont que je signais. Je domine sur la nation. Amen. Ah, Notre diamant dit défis. Bro la. Amen. Y a pas qu'affronter nous toutes restées au côté. Ils ont caché un côté papacien. Les parfets chiffres. Y a des hommes. Notre dia insécurité a. Il changeait quoi? Alléluia, mon Dieu, n'a pas continué à pousser insécurité a. Non quand diable? C'est qu'elle a pas qu'à venir devant porte. Nous seulement faut aller devant porte. Gang à cravate. Il changeait quoi? Oh, Amen et sécurité a changé quand la loi provandie Dieu. viens a d'ormi je viens à faire le paquet et l'ennemi pas Alléluia vive la révolution, Alléluia oh. Oh. Alléluia Amen je dis à mon défi, je dis à défi faire live et lui vous Pour dit que vous avez dit que vous avez que de avez Amen. Alléluia. Nous avez dit que vous avez dit que vous que vous avez dit des vous avez dit que vous avez que vous avez dit ici. vous que vous que que oui, va des hommes, ils ont de l'eau. On va le gouvernement. Gouvernement pas vrai, wa. C'est gouvernement gangnillé. Les juges justice. Effectivement, donc yon chef police prend yon décision, dans yon commissariat, il mettait pour un peu bandit ou mette un de l'autre semaine, il a provoqué. Tandis une série des nègres l'a cap touché la jambe, nous qui pas utile nous en, y. mais hostile resté là. Ça qui passait, ils ont connivance ensemble avec gang, y'a tout trouvé nous, mais moun monde qui prend responsabilité pour protéger la population, eh bien moun monde, c'est le c'est lui-même, il a dû être Filet mon château, peuple filet mon chatou. Justice, ennemi, pas si bien Amen. C'est justice de pays, c'est le peuple qui fait justice. Tout ça qui là, c'est Ariel Henry qui la cause. Amen. Il y de des gens qui ont été fantôme 609. Tout le président de déstabiliser le pays. Il n'y a pas capable remasser les ingrédients. Il n'y a pas de filer les manchettes. Il n'y a rien qui est autorité. Ça c'est une conséquence, conséquence, tout ça va passer là. M'abblème, peuple là. C'est gouvernement qui n'a pas besoin. C'est gouvernement qui est moral. C'est gouvernement qui est C'est gouvernement qui vaut rien. Alléluia. Le peuple prend la rue. Il de justice. Fait va bouche moraliste. c'est va qui un les de temps. Il policiers, quand de C'est eux qui font ben mouna, Liliane, -Paul, si pas qu'il y des gens qui mourent, et bien, papa, ici, il n'y a pas de journal. Il pas l'argent. Il n'y pas boss, il n'y a Non, si pas qu'il y a chrétiens vivants qui mourent, si pas qu'il massacre des massacres qui fait. l'international, l'a n'y a pas l'argent. Tout autant qu'il y des qui mourent, c'est tout autant qu'il y a des gens qui Gardons Boakale, gardons Boakale, peuple haïtien! Boakale, ça c'est remède pour tout mettre insécurité dans le pays d'Haïti. Nous n'avons pas besoin d'intervention. Étranger encore. Peuple a géré le dossier. Peuple a régler le dossier. Nous n'avons pas besoin de débarquer encore. L'étroit ta, l'étroit ta, ennemi n'a pas supérieur. On va cramé, c'est rien. Acclamé, c'est rien. Et mon Dieu, Alléluia. Je ne vais pas prêcher violence. Mais toute violence, ça, c'est Ariel Henry qui cause. Amen. Il n'y a éviter. Amen. Si pas papa gagne. Amen. Il est situé. Ay, Amen. Brother, it's too late. It's too late. It's mm -hmm. too late for the blood to come. We don't besoin any intervention. I encore. have don't have Alléluia. intervention. I don't have Amen destiny. I Amen Amen Stand for your ground have Amen. Il faut que nous gagnions la paix. En Mia, pas Sibérie. Il faut que mon Dieu. la paix. En Mia, pas Sibérie. Sibérie. Mes amis, papa, festival vous. Et c'est pas seul gang doutouni yo C'est pas seul gang piyate ya Faut y c'est comme une vraie gang nan C'est nèg à Kostim yo C'est nèg le yo C'est yo papa gang nan C'est nègue à nan C'est nègue la C'est ça yo gang nan N'a, na vu yo quand même L'éternel va dire arrêtez! Ah. Et sachant que je suis ni yo finit Ça va étonner ma ben. Méchant pas jambes finit bien Si les méchants croient ça Comme, comme les C'est a jamais bon bon Amen la ba la c'est seul côté a converti c'est babou à papa amen amen c'est Bataille avec bataille avec méchant, bataille avec vieux président, et ces rôles, bataille pour liberté, liberté pas liberté Amen. Qui C'est caca C'est de de c'est un peu de paix ici, c'est Gaye Kakabandi qui empêche au vivre. Un jour met Gaye Kakabandi, yo, défendre tout. Frère, si on m'a coûter, on yon note pour la presse, limitée d'ailleurs, eh bien, initiative citoyen pour changement, Cité Soleil, ICCS, exprime préoccupation, yo, par rapport à son avec compli, conflit, conflit armé, qui gagne à mitre de groupe armé dans Cité Soleil, kap toke qu'est connu, depuis plus de passer trois l'année, qui la cause, plus de yon une centaine de monde déjà la vie, yo, et qui a conséquence sous activité scolaire, ak sanitaire, et ranel, le fameux coordonnateur, ICCS plaidé en faveur la peine à mettre des groupes armés ayo pour petite cité soleil capable de râler en souffle en tendez éranel fameux dans le micro tax 509 ICCS la société civile cité soleil a constaté la souffrance monde cité soleil qui pas connu qui sait pour reler en pas grosse violence Il y a cibé dans conflits qui mettait face à face des groupes amis qui ont depuis plus de trois années et qui cause pendant le mois d'avril, plus de centaines de monde déjà perdu la vie. Diverses jeunes femmes, activistes, violées, porte l'école business obligés de fermer les portes. Médecins sans frontières, qui sont un centre hospitalier qui la population, qui ont fermé les portes, causent la violence parce que. Personnel, pas à l'abri. Après tout et ap la société civile a profité de lancer le message de M. Kabgoumen. M. Trop s'en trois trop petite cité a perdu la vie, yo. trop famille et zami si a crié. En nous six ans de bataille, nous constatons la qualité de travail chaque négociateur a fait dans la base. Pour que mes belle belles et propres, Bellecou, Boston, Brooklyn, Ténoua et, et trier ça fait me en sentir ensemble nos nous avons rébâillé ce soleil vrai visage. Mais pour ça, il faut que nous mettions nos égaux de côté et garder ce qui est divisé ce qui, pitié, ce qui rassembler rassemblé. Le problème est déjà identifié éléments de solution, yola yo sont là devant nous. Nous avons tout fait un petit dépassement de soi. Mais ensemble des problèmes, mais ensemble des éléments de solution, un, quest toute tout va capturer sous population, quel que soit côté lié. Deux, débloquer de toute route, tout côté pour la population ne va pas activité dans l'activité et passer tout côté sans peur. Trois. Permettre chaque petite cité soleil, quel que soit le côté, d'avoir accès à Globotab, courant, soins de santé, soins de santé. Quatre, joindre rapidement, encore pour permettre à Médecins sans frontières de retourner le portier pour venir à la population, la service. Et c'est ça que la société civile a fait appel à toutes les couches dans la commune, et spécialement, parce dit l'école ou au gang, yo, per yo, pour venir renforcer comité dialogue-là, la, la commission pour la paix que la société civile-là déjà mettait sous pied, à chita parler à toute zones. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, vous tapez des fameux et qui se yon représentant représentants, initiative Citoyen pour changement, cité soleil. Et salutations spéciales ensemble avec euh, Moïse Ronal. <laughs> Et pas bah, moi qui pas chou nous. Ha, ha, ha Que laissez-moi <laughs> qui fais ticocon kakampe A la traque ka pou lave ka <laughs> Moïse Et moi qui un metafon dans une bouteille lienne molle <laughs> Ha, ha, ha, ha Hein Et moi qui fais un tombe sous la foule A la traque ka pou lave ka papa Ou bien son tichat là <laughs> Ha, ha, ha à la tracame, c'est pas la difficile. Non, femme femmes font-elles danser pour Moïse papa, ici. Alléluia! Et comme ça danser dans la cité soleil? C'est comme ça passer pour mal danser yon balpagnol non non. C'est comme ça passer pour mal danser dans le cochon donc, on boit papa. Les le conservateurs dansent pour qu'on ensemble avec plateau biscuit, papa ici. La police, mes amis, moun quoi des bouquets, m'envie à danser comme ça. Hein, bon, les temps, dégagez-nous, filez machette, nous pour nous détruire à ce 400 ne sait comment ma vie aller dans cette alléluia que bon dieu on dit, dire que papa la là bon papa mais ça criminel fait nous perdre fait nous pas cap passer pour nous prendre plaisir nous en province oui comment pour me fait pas aimer pays d'haïtiens Comment pou pas ta chaud, mes amis Ronald? Ronald Moïse, bon, me li comment voulez pour pas chaud? Tandis que me sorti dans un pays qui est tropical, hein. Faut pas ici avec moi. Mesdames, <laughs> mademoiselles et messieurs, environ, yon dizaine organisation d'organisations -H d'Oa coup, P-O-H-D-H, R-J-K-L, r n d, -D B-A-I. CEJLAP. Pour citer ça yon seulement, dans une note pour la presse, dénoncer manève, consultation gouvernement a fait sous décision CSPJA qui pourrait pour ensemble avec dossier certification magistrat. Alermi Pierre Villus, le dirigeant de organisation yo rejetait des ça qui visaient enterrer processus de certification CSPJA d'après défense de la moune. C'est première fois depuis l'année 2012 le gouvernement décide de en question indépendance pouvoir judiciaire dans souci pour protéger magistrat magistrats corrompus gouvernement qui nan système judiciaire. Dans le système justice, là. L'imandé, ensemble avec le premier ministre Ariel Henry, qu'en sous démarche ça, l'y qualifier PRS. En tout, en nous coûté à l Pierre Vilus dans le micro TAC 509. Dans la date du 16 janvier 2023, CSPJ, Conseil supérieur pour la judiciaire, a publié résultat pour ceci de cette situation qui t'es mené sous 59 des dossiers des magistrats et parmi eux, gagné 28 qui pas certifié pour absence d'intégrité morale. CSPJ transmettra des facto pour suite légale. C'est-à-dire, pour yo appliquer des décision dans le sens qui mettait à l'écart de monde qui pas certifié dans ce système -là. Contre toute attente, nous constatons que le gouvernement de facto a entrepris des démarches, soi-disant des consultations, dans l'idée pour remettre en question le résultat processus certification magistrale que le CSPJ te conduit en bonne et difforme. Nous, même, ensemble, l'organisation s'y et notre ça nous rejeter et dénonçons des démarche consultation gouvernement de facto engagés, dans l'idée pour le justifier volonté pour enterrer le résultat processus certification CSPJ. Nous croyons que. Consultation SAO, pour nous, c'est des manœuvres qui portaient atteinte à l'indépendance et travail, qui portaient atteinte à l'indépendance et SPGA, mais surtout, c'est des manœuvres qui reflétaient volonté du gouvernement de facto pour protéger des magistrats non certifiés qui se ce au pouvoir. Donc, nous, c'est trouvé que c'est extrêmement grave. C'est la première fois depuis 2012 où gagnons un gouvernement qui décidait de mettre en question indépendance du pouvoir judiciaire dans l'idée évident pour supporter des magistrats corrompus et qui a gangrené le système. Donc euh, ensemble organisation qui s'y ça, nous-mêmes nous, nous croyons que le processus de certification est important, est indiscutable pour permettre de nous nettoyer et épurer l'appareil judiciaire haïtien. Et parce que nous quoi que le système judiciaire là, il doit la donner d'hommes et de femmes honnêtes, crédibles, compétents, qui sont capables de contribuer à établir une société qui chuta sous droit monde sans aucune distinction. Donc, dans ce sens-là, nous voulons rejeter des marches et gouvernements entrepreneurs, qui sont des consultations, nous voulons capables de mettre sous côté le résultat de certification. Et, nous inviter le gouvernement pour le camper sous démarche pour le camper sous manœuvres que nous considérons comme des démarches perverses, et nous inviter le gouvernement à conformer à décision CSPGA, qui sont décisions souveraines. Et en même temps, nous exiger à ce que le processus de certification l'ira poursuivre avant le renouvellement du mandat magistral. Mesdames, mademoiselles et messieurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qui finalement décide de mettre le commissaire gouvernement Gonaïv, la Sera Gassius, en disponibilité sans pas toucher. C'est M. Moïse Deristin qui remplace l'impôt. C'est une décision qui prend après le commissaire Gassius ait Libéré de un présumé bandit, sans race qui est Williams Raymond. Dans une conférence pour la presse, eh bien, hier, peuple haïtien, le commissaire fait qu'on est li pas au courant de question révocation dans tête pa même je somme avec comment dirais Jacques Lafontaine OK c'est sur réseaux sociaux li tande, li t'a révoqué d'après lui c'est un groupe moun qui pa remel, mail cap comploter contre lui une façon pour ne pas continuer bataille contre gang dans département oh my god commissaire a fait qu'on est li libéré moun li libéré a pas fait partie de gang cocorade sans rasvré oh my god démenti ont fait souli. c'est bon quelqu'un c'est bon quelqu'un le gagnant qui fait libérer prisonniers, qui était déjà gagné une ordonnance qui était sorti en favelle à la traque pour la vecaille papa nous même dans pays Grève enseignant yo a pas continué dans cité kapwa la mort. Élèves qui fréquentaient l'école lycée coup l'école nationale yo promettre y a bloqué ville pour de paix dans le qu'à cap si toutefois l'État a pas responsabilité. L. Après plusieurs semaines, depuis qu'il pas de professeur, l'élève eh Cité Stenio-Vincent si à prend la rue, papa, ici, il la ville Saint-Marc, dans l'idée pour exiger professeur, professeurs dans salle classe, les protestateurs, dans ça, la guerre plusieurs, l'école dans la ville, collège, l'union, la muse, la chan de l'heure pour citer ça seulement. Eh bien, l'école ça yo victime en bas les parce que yo pas de relâcher relâcher Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, élèves lycée qui étaient tiré plaisir ou couteau dans l'autre école, ça la cause divers têtes cassées. Paysans qui travaillaient en pleine d'itriche, première section commune au CAI qui regroupait en fave à travers une organisation qui porte nos mots saptes, mouvement paysans sans ancide eh bien, mandé pour autorité dans l'État, prend Bon Jean pour déclarer tessaio d'utilité publique pour aider moun mal intentionné utilise pour éviter moun mal intentionné utiliser gros plein tessa cap des services communautaires, et puis moun sa yo vle racheter diri et puis planter béton. Donc, alors ce que, selon paysan, paysans, pleine silak tout le monde dans le département si de la Diri pour manger. C'est une qui gagne de 24 sur 24, même les et sécheresse. Nous, évitez de quelques paysans, dans micro-correspondant, nous, Jean-Vanel Solima, depuis Okaï. Non, nous pa, ne pas kidnapper. C'est travail, n'a pas travail. C'est les paysans, c'est nous qui nou, ki kidnappons. C'est mon chèque qui nous travaillons pour nous mettre petite nous l'école. Jodia tout grand manger ça Tout toute qui voulait mettre bétonnerter marié caissaro là pour ne pas venir manger pour nous manger nous dit non les est à Jodia nous pas accepter nous mêmes paysans nous pas manger pour nous manger c'est là pour nous faire manger pour ne manger nous pas dit terre pour nous ça que nous mêmes nous les têtes nous paysans santé nous pas rien C'est c'est travail pour nous manger Nous travaillons travail pour nous mettre petite nous l'école pour nous faire éducation Jodia toutes les menaces, nous demandons à l'État, nous demandons à des délégués départementales, là, la of mairie, le commissaire, national, le parquet de Kaï, tribunal de paix, ministère de l'Agriculture, au ministre, nous demandons, c'est eux qui devaient manger, nous ne devons pas chercher manger pour qu'on. Mais si aujourd'hui, on a prédit pour nous faire manger pour manger, pour qu'on ce service, nous avons l'État. Nous disons l'État, dégagez-le pour mettre tout bandit à côté qui vient menacer nous-mêmes dans plein de pour après ça, nous-mêmes mettrons à travail, nous, travaillons, nous pas besoin en, en militant. Mettez-misé ça en côté pour pas nous pression encore. Après ça, et malgré nous pas avons, nous sommes, nous parions évoluer ces vieux vieux monts là. Plaines qui riches, dans ça qui est pour avec l'eau et bien de l'eau 24 sur 24. Nous parions bouquet de travail. Et souvent on constate dans toutes nos plaines, nous, souvent le garder là. Du triste plaines qui qui unique, qui gagne de l'eau là, côté qui pas une décision de, de l'eau. Côté que le président et eh, le président ne peuvent pas tirer les manchettes, ne peuvent pas blesser l'autre pour de l'eau. Nous travaillons. Mais nous avons une l'autre potentialité. Si nous avons regardé dans six sections communales, communes au nous sommes capables de dire que la première section c'est eh, se grenier commune. l'autre nous la première section qui est située à l'école, bon nous avons eh, bon l'école Chapentia, l'école Méchapentia la main gauche pour aller tordre pour aller virer sous zone sous, sous zone centrale de saline pour filer monter pour passer par fond pour, pour pou aller la à pour aller sauter kafou et l'orivet kafou galimet pour voyager sous la main droite la main gauche toujours pour pou plonger bourri toute zone à son zone essentiellement agricole pour pas dire typiquement agricole mais je ne dis pas que tout le campagne campagne là c'est qu'il s'allie nous sommes capables de briller une campagne, campagne d'intoxication comment et eh bien bonjour au kaye, et nous t'a dit encore revendait au mélange avec bandit, je ne pour finir avec espace agricole ou encore pour bétoniser tout espace agricole. Mais si vous avez remarqué, je ne nous dit Nous dit tout nous pour dire, nous avons 50 15 000 gouds et plus. L'on a la quantité de monde qui a travaillé dans la plaine ça. L'on a gardé les gens qui sont des paysans. En pile là-dedans, c'est seulement où ils connaissent. En pile là-dedans, c'est seulement où ils connaissent. En pile là-dedans, c'est bête là-haut pour regarder. En pile là-dedans, c'est dégoûtant à répéter. On ne pose pas ces problématiques. L'on a retiré les gens qui ont regardé, bête l'île qu'on a. Il n'y a contre d'autres choses encore. Ou a la les gens qui s'en sont Gang au centre libéré à l'entrée de quoi conséquence libéré à tuer non quel que soit niveau l'argent nous a gagné capacité intellectuelle mais c'est même monté au point de devenir obstacle et mais au centre de balgènera département à la tracard pour la faire car il papa pas pas nappé ici là par l'État tout le monde fait ça ouvrez tout le net fait ça ouvrez comment est-ce qu'à comprendre on te mon a planté dire il faut manger puis qu'on l'autre même qui choisi et li pour y vendre t'es pas pour lui la vendre eh, tout ça, est une que mettez nous a causé ça. Une perte avec Bright, Marie et Désali. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, mes amis, continuez et conseillez-nous, mes amis, préparez-nous et mobilisez pour que nous soyons capables de protéger tête nous. Et paysans, continuez à mobiliser contre les gens qui viennent nous retirer pour que nous travaillions, pour que nous pour qu qu fait des goudets. non seulement ça, tout soutenir la famille. Mais ce nous ne pas faire des comme ça. Chita, Van, et puis Moun qui t'a travaillé, ou pas à travailler après ça, nous tout campé à des nous avons dit l'État, nous pa pas manger Et nous avons dit que Na pour travailler, nous avons empêché travail. Et puis, l'autre semaine encore, c'est nous-mêmes qui avons dit, oui, nous candidats à la présidence, nous avons forcé, gonflé, poignets, nous, nous, nous, nous, nous, nous, peuple nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, parlement nous, nous, nous, nous, nous, et nous, qui te volait tout dans la vie. En tout cas, Papa ici, j'aime toujours aimer dire, Haïti dictature, l'appel des Antilles, Haïti démocratie, la République des coquins sel volé au Cap qui vivra verra, qui mourra kakara. Salutations spéciales ensemble avec Moïse, Roberto, Magui ensemble avec Dines. Merci ensemble avec chaque fanatique qui t'est connecté. Rendez-vous Casse Pita pour une autre vidéo. Non pas M. Foucault, mais souhaiter au passé un bon mardi. n'abra pas Papa Bon Dieu qui baille la vie, qui baille sécurité et non seulement à tout qui baille bon genre intelligence. On continue à motiver, on continue à mobiliser. Pendant que vous exercer pour y être nous pour nous gagner Kaka Bandi. Non pas monsieur Foucault, rendez-vous cassé Pita comme ça. Bisous, bisous, on